Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo va porter sur mon parcours en tant qu'entrepreneur. C'est pas toujours facile la vie euh, en entrepreneuriat. puis j'ai voulu vous faire part de mon témoignage dans mon processus de réussite. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! Un grand homme de ce monde a dit un jour « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. » Et ici, j'ai cité Sir Winston Churchill. Eh bien, il y avait raison, la vie d'entrepreneur, c'est un sacré mélange d'émotions. Euh, puis c'est rarement stable là, comme rythme de vie. J'ai échoué, j'ai fait des erreurs à beaucoup de reprises, puis j'ai eu beaucoup plus d'échecs que de réussites. Vous là, qu'est-ce que vous voyez C'est juste quand que je réussis. Mais dites-vous que pour y arriver à ce que je suis devenue en ce moment, là, il a fallu que je fasse des concessions, des efforts acharnés, puis beaucoup d'essais et erreurs. Ça a souvent fait écouter autant ma business que ma vie personnelle. Euh, j'ai perdu aussi énormément d'amis dans ce processus-là, parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas là, voir ce que moi je voyais. J'aspirais à beaucoup plus dans ma vie, puis j'ai dû faire des choix, puis couper des ponts avec certaines personnes, euh, parce que le style de vie que je menais dans ce temps-là ne me convenait plus. Euh, j'ai déçu aussi beaucoup de gens, puis ils ont tout à fait raison d'être déçus de moi, euh, c'est comprenable, mais... Moi, euh, quand je me couchais le soir, j'étais pas bien avec qu ce que je devenais, j'étais plus bien dans ce style de vie-là. J'ai littéralement là, investi presque tout ce que j'avais dans ma business. J'ai vendu à l'époque ma télévision, j'avais euh, un iPhone, j'ai vendu mon iPhone. Tout ça parce que je savais, je savais le prix que ça allait coûter à ce moment-là. Dans le fond, euh, la manière que je pensais, c'est que bon, ben maintenant, je vais, je vais tout vendre pour essayer de, de, de me partir en business. Pis au pire, si je me plante, c'est quoi qui va arriver? Je vais pas mourir parce que j'ai échoué. Je vais juste recommencer. Pis ça va juste être plus long à ce que jusqu'à ce que je réussisse dans le fond. Euh, j'ai aussi appris à me débrouiller seul, à être autodidacte. Pis même encore aujourd'hui, le Google, c'est mon meilleur ami quand je cherche une information. Pendant mon processus aussi, j'ai resté, je sais pas combien de nuits blanches à rester devant mon écran d'ordinateur, à parler à des fournisseurs, au lieu d'aller euh, dormir pour récupérer mon nouveau rôle de maman. Hein? Quand mon bébé dormait, j'en profitais pour euh, retourner à mon ordinateur, au lieu de me reposer. Je dis pas par contre que c'est la meilleure des choses, ça a eu un impact sur ma santé, euh, mais j'ai continué encore et encore tout ça pour euh, qu'aujourd'hui, je puisse enfin profiter de la vie. Être entrepreneur, c'est pas toujours facile. Pour une petite période de temps, mais après, les efforts portent fruit. Parce qu'au fond de moi, là, je savais ce que ça allait prendre. Puis tous les jours, là, je me battais avec ma petite voix dans ma tête qui disait que c'était pas fait pour moi. Euh, arrête, euh, tu réussiras pas. Mais j'ai continué quand même, parce que moi, j'y croyais. Puis si vous vous reconnaissez là-dedans, là, eh allez-y, foncez, parce qu'en fin de journée... Tout est à propos de vous et seulement de vous. Puis j'aimerais finir avec une citation de l'acteur Matthew McConaughey que j'adore. Puis il a dit le jour qu'il a reçu son Oscar, euh, je vais le traduire de l'anglais. Il a dit « Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année de ma vie, mon héros sera toujours 10 ans dans le futur. » Je ne vais jamais être mon héros, euh, je ne vais jamais réussir à le devenir, puis je sais pas si je vais y parvenir un jour. Et c'est bien correct comme ça, parce que simplement dû au fait que ça va me laisser l'opportunité de pourchasser la personne idéale que je veux devenir. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires ou écrivez-moi, je voudrais savoir c'était quoi votre parcours de réussite en entrepreneuriat, écrivez-moi ça en dessous de la vidéo. Je vais vous répondre, c'est sûr, et certain, je réponds toujours aux commentaires que j'ai. Alors, euh, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!